Bien, alors nous allons commencer. Du point de vue pratique, technique, si vous le souhaitez, vous disposez de la traduction simultanée en français, en anglais et en espagnol. Également pour les personnes qui sont sur Zoom, lorsque vous vous connectez, vous pouvez choisir la langue de votre intérêt. Et j'aimerais aussi vous dire qu'à 6h30, nous devons terminer parce qu'il faut abandonner la salle. Et donc voilà, merci, merci d'être venu. Moi, je m'appelle Dante Maschio, j'appartiens à Ingénieurs sans frontières. C'est une organisation de coopération internationale qui travaille dans le secteur des services essentiels. Nous considérons que les technologies sont un outil capable de garantir les droits humains. Nous pensons que l'eau est un service essentiel et donc un droit humain. Je fais aussi partie de l'eau Aguas Vida, l'eau c'est la vie. C'est une organisation catalane qui veut qu'il y ait une récupération de la gestion de la régie publique de l'eau et nous souhaitons que cette régie soit non seulement publique mais aussi démocratique pour qu'elle puisse tenir compte donc des citoyens dans la prise de décision et qu'elle respecte les limites écosystémiques lorsqu'il s'agit de gérer l'eau. Je suis ici aujourd'hui aussi en tant que membre du Mouvement européen pour l'eau, un réseau européen de différents pays où nous luttons pour le droit humain à l'eau. Et ce réseau est coupable que nous soyons aujourd'hui ici. Nous allons bientôt accueillir aussi nos camarades, nos collègues. Cela fait deux jours que nous sommes ici enfermés, en, tra en train de discuter en assemblée comment travailler, comment poursuivre ces travaux. Et parmi les sujets que nous avons abordés, il y a eu la possibilité donc de participer dans l'alliance du Forum alternatif de l'eau qui aura lieu à Dakar en 2022. Mes collègues vont arriver très bientôt. Je crois que ce sera une grande opportunité pour que vous puissiez connaître des activistes euh, des, euh, droits, du droit à l'eau du Portugal, de l'Italie, de la Serbie, de l'Allemagne, de Bruxelles, etc. Et pour les personnes qui sont online, en ligne, vous allez aussi pouvoir partager votre temps en utilisant le chat. Comme je disais, l'objectif de cette conversation est de voir comment nous pouvons donc préparer notre voie vers le FAMA, le Forum alternatif mondial de l'eau. C'est un forum donc qui est parallèle au Forum mondial social mondial de l'eau. C'est un forum organisé par le Conseil mondial de l'eau qui est un des lobbies les plus grands du monde. Ils, font donc, ils pensent que l'eau, c'est une marchandise et ils pensent que l'eau doit être soumise à la capacité de paiement des citoyens. Et le neuvième forum organisé, il s'agit de forums qui s'organisent tous les trois ans, cette année, en mars 2022, aura lieu à Dakar avec le, euh, la devise sécurité de l'eau et paix pour le monde. Nous, nous pensons que cette devise, il faut la lire avec beaucoup d'attention et sous un angle critique parce que sous euh, ces mots, il y a toujours des intentions de privatisation, de construction de grandes structures et de grandes dettes qui impliquent la participation des grandes institutions financières et des multinationales. Euh, pendant les années 2000, depuis le mouvement de l'eau, nous voyons la crise mondiale de l'eau euh, comme quelque chose de très dangereux, parce que les multinationales utilisaient le prétexte de la crise pour encourager des processus de privatisation euh, et aussi des politiques internationales. C'est pour cela que nous, nous pensons que le concept de sécurité hydrologique doit être analysé d'un point de vue critique parce que sinon, ce concept implique de grandes infrastructures privées qui, fondamentalement, encouragent la pauvreté et surtout l'inégalité. Le discours du développement durable est aujourd'hui aujourd également comme, utilisé comme prétexte des grandes entreprises pour répondre aux problèmes sociaux, économiques et environnementaux uniquement depuis la perspective économique. Réduisons donc un grand problème de l'humanité à seulement quelques indicateurs économiques et pour remplir les poches de quelques-uns. J'aimerais vous dire que le format virtuel, présentiel, donc hybride, se doit à la pandémie de la COVID, mais nous pensons que c'est aussi en fait le fruit d'une inégalité, parce que nous, nous pouvons être ici mais euh, parce que dans d'autres pays du sud global, parce que les vaccins n'avancent pas, ils ne peuvent pas être parmi nous. Et donc euh, cette euh, structure comme cela, hybride, doit euh, nous faire repenser nos relations internationales. Donc, sans plus, j'aimerais maintenant vous présenter les personnes qui vont participer en ligne. Faiza Meyer, qui fait partie de African Common Waters Collective en Afrique du Sud. Dans la ville du Cap. Il s'agit d'une organisation qui lutte contre la privatisation et contre l'imposition de mesures, comme par exemple les, les compteurs euh, prépaiement et les compteurs donc, euh, qui sont contrôlés sous le prétexte de la crise. Il y aura aussi Fatou Diouf, qui fait partie du euh, groupe des services publics en Afrique, une organisation qui réunit plus de euh, 30 millions d'employés, des syndicats représentant 163 pays et qui euh, veulent donc promouvoir les services publics de qualité. Léonard Shankwarti qui fait partie de la Water Citizens Network. Il s'agit d'un réseau qui travaille au Ghana et en Afrique de l'Ouest pour développer le secteur de l'eau en Afrique, considérant l'eau comme un droit humain avec un accès universel. Il y aura également Marcela Oliveira euh, qui est membre du groupe Blue Planet Project et Red Viva en Bolivie, à Cochabamba. Blue Planet Project est un projet global qui veut encourager la valeur de l'eau pour la vie et ils font partie d'un réseau qui s'appelle Réseau Vida. C'est un réseau donc avec plus de 50 membres de 16 pays différents. Et ici, à mes côtés, Bernard Mounier, président de la Coordination Eau-Bien Commun PACA, région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et il s'agit d'une organisation qui rassemble des citoyens et différentes organisations qui travaillent euh, par rapport au sujet de l'eau afin d'intégrer leurs dimensions sociales, économiques, sanitaires, culturelles et administratives. L'objectif est de renforcer le mouvement de l'eau comme bien commun, droit humain, et devenir donc un acteur clé dans la prise de décision par rapport à l'eau. La dynamique va se baser sur deux tours. Moi, je vais euh, poser quelques questions et les intervenants répondront. Ma première question est pour Léonard. Et j'aimerais savoir, que signifie pour eux la célébration de ce neuvième Forum mondial en Afrique et quels pourraient être leur, les impacts dans le contexte africain. Léonard, vous avez la parole. Bonjour, bonjour à tous. Je m'appelle Léonard, je suis basé au Ghana, je travaille pour le centre de développement et le réseau des villes de l'eau et je suis le coordinateur du FAME pour ce qui est de la région africaine. Merci beaucoup, Dante, pour cette question par rapport à la signification du Forum mondial alternatif en Afrique. Ma réponse est que c'est un... D'après mon expérience, mais je pense que tout ceci, ce que cela va provoquer, c'est d'accélérer le processus de privatisation sur notre continent. Parce qu'il y a un échec généralisé mais dans le monde entier en ce qui concerne la privatisation de l'eau. Si vous analysez les rapports des instituts transnationaux il y a des chiffres de communautés qui uh, contrôlent leurs eaux. Leur Donc, nous sommes dans une situation où il y a un grand échec en ce qui concerne ces processus de privatisation. Je pense donc que ce neuvième forum de l'eau en Afrique essaye un peu de donner un peu d'élan aux conspirateurs internationaux pour qu'ils puissent se regrouper, replanifier leur stratégie et voir comment ils peuvent avancer. C'est très intéressant de savoir qu'ils ont décidé d'organiser le forum au Sénégal. Ce n'est pas par chance ou par hasard. Le Sénégal a été une sorte de vitrine des meilleurs exemples donc, de participation publique. Et ils ont des contrats de location avec des sociétés au Sénégal, mais aussi en France. En fait, cette société se charge de l'eau dans, dans son pays. La société s'appelle SDE, et cette entreprise est en train d'encourager la privatisation et la commercialisation de l'eau dans d'autres pays en Afrique. Le dernier pays touché a été le Congo. Le Sénégal n'a donc pas été choisi par hasard ni par accident. Le Sénégal doit donc devenir un exemple pour le reste des pays africains. En ce qui concerne les impacts, s'ils sont capables de mener à terme leur programme. Léonard, pourrais-tu mettre la caméra, pourrais-tu allumer la caméra pour qu'on te voie, s'il te plaît Oui, désolé. Merci. En ce qui concerne l'impact je pense qu'il y a deux choses. D'abord, la déréglementation du secteur, c'est-à-dire supprimer tous les systèmes de protection juridique, de protection sécuritaire pour qu'il puisse y avoir une participation privée. Et... L'impact va surtout se produire comme dans d'autres pays. Et je crois que la raison pour laquelle ce forum aura lieu en Afrique, c'est parce qu'ils ont été refoulés ailleurs. Par exemple, en Europe, nous assistons à une certaine remunicipalisation. Et aussi parce que ils espèrent pouvoir être présents en Afrique malgré les échecs du passé. Au Ghana, ils ont essayé de faire une privatisation, mais cela n'a pas abouti. Et euh, Ils ont essayé pendant cinq ans, mais euh, ils n'ont rien réussi. Au Cameroun aussi, ils ont été refusés. Le Sénégal a toujours été donc dans le point de mire depuis 1996. En fait, le, il y a une société Sénégal is Water qui veut également se baser sur la commercialisation et la privatisation de l'eau. Il s'agit donc de situer le Sénégal comme une sorte d'exemple pour les autres pays. La question est. Alors, est-ce que l'on va apprendre la leçon que la COVID nous a apprise L'eau est un élément essentiel de la vie et l'eau a une fonction, un rôle de santé publique. C'est pour cela qu'il ne devrait y avoir aucun obstacle si les gens veulent ou souhaitent avoir de l'eau. Il y a certaines barrières, mais... Nous voulons vraiment que cette eau soit accessible. Nous nous pensons que malgré tout, ils ne vont apprendre aucune leçon. L'histoire nous le montre. Chaque fois que nous rentrons dans des périodes d'austérité, comme par exemple maintenant, après la COVID, et avec les bilans, etc., c'est ce moment-là où l'on en profite toujours pour limiter les possibilités des pays africains. Je suppose donc que c'est dans ce contexte-là que les pressions vont augmenter sur les pays africains pour qu'ils mettent en place des mesures de privatisation. Nous avons vu lors du premier forum qui a eu lieu à Marrakech en 1987, après aux Pays-Bas en 2000. Et après ceci, il y a eu aussi la réunion à Cochabamba en 2000, où il y avait en Bolivie vraiment des, des, des manifestations et la même chose aussi, par exemple à Accra et en Afrique de l'Ouest, une résistance vraiment très active également en Afrique du Sud. Après ces, ces formes de l'eau. Et il y a la vision de l'eau africaine numéro un qui a réuni l'Union africaine et donc différents pays afin de promouvoir et d'avancer l'eau comme droit humain. Mais en fait, cela ne s'est pas fait. Au contraire, ce qu'ils ont fait, c'est enlever, supprimer l'accès à l'eau de nombreuses communautés. C'est donc très significatif, tout cela et c'est aussi important que ce forum se tienne au Sénégal. Mais c'est aussi une opportunité parce que chaque fois qu'un groupe comme celui-ci, des citoyens euh, vont et participent à un forum qui a été créé et qui se basera sur euh, la participation de différentes ONG, de différentes personnes. Chaque fois qu'il y a ce type de forum, nous pensons qu'il y a une opportunité pour nous et pour le monde entier, de nous rassembler, de travailler ensemble et d'offrir également des solutions et des alternatives. Et aussi de pouvoir être perçu comme un groupe de personnes qui euh, mettent en question la situation actuelle. Il faut dire que... Le forum n'a aucun mandat de faire une déclaration concrète. La seule chose, c'est qu'ils ont là trouvé un espace pour se réunir. Ce sera à nous, donc, de remettre en question cet espace. Nous espérons donc pouvoir maximiser cette opportunité également en signalant la raison pour laquelle ils sont en train de se réunir ce qu'ils essayent de prouver aux différents clients et consommateurs et d'écouter la la réponse des personnes qui ont été choisies des élus et montrer au reste du monde aussi que l'Afrique parce qu'une fois tout cela sera fait va montrer au monde que l'Afrique existe Merci, Merci, Léonard. Merci d'avoir expliqué la partie des propositions qui me semble un élément intéressant. De toi, on passe au Sénégal, au contexte sénégalais où nous avons Fatou, et j'aimerais lui poser la même question, concrètement, en lui demandant, d'après elle, quelles sont les craintes qui se présentent au Sénégal face à la célébration et à la tenue de ce forum international, et et qu'est-ce que cela représente pour la ville de Dakar, euh, qui, est, euh, comprise, euh, qui est comprise comme ville, comme euh, port euh, de référence Je vous demande d'être bref dans vos, dans vos interventions, 5-7 minutes afin de, de, de faire un deuxième tour de table et, euh, et après tenir un débat. Merci beaucoup Dante, je vais parler en français, ce sera plus simple pour moi. Euh, alors, euh, comme l'a dit euh, Léonard tout à l'heure, les compagnies euh, multinationales comme Suez voient le Sénégal comme la porte d'entrée en fait vers la privatisation euh, des services publics de l'eau euh, en Afrique. Euh, en effet, le Sénégal est, selon certaines institutions financières comme la Banque mondiale ou encore le FMI, l'élève parfait qui a réussi la privatisation de l'eau. Rappelons que le Sénégal s'est engagé dans la privatisation de son eau dans les territoires urbains depuis assez longtemps avec la réforme hydraulique de 1996, pour être plus précise. Et à la suite de cette réforme, on a eu trois sociétés. Une société patrimoine... Qui est chargé de faire tout ce qui est investissement, euh, gros investissement, la société privée. En 1996, de 1996 à 2019, c'était la SDE qui était d'abord, euh, qui avait d'abord en, en, en sa majorité Bouygues, une société française, et après Eranov, une société euh, euh, avec plusieurs euh, membres de plusieurs états. Alors, de, de, à partir de 2000, actuellement, la société privée est gérée par Suez, une autre société française. Et euh, je voudrais juste revenir sur ce point pour dire que juste quelques moments avant euh, la venue de Siez, euh, on avait dans la SDE, la société privée, presque... 99% du personnel était... Était, euh, était, était, était sénégalaise, c'est-à-dire il n'y avait qu'une seule personne qui n'était pas sénégalaise. Tout était géré par des travailleurs locaux en, en totalité. J'avais dit tout à l'heure que la, depuis la réforme de 1996, l'État a créé une société patrimoine qui s'appelle la SONES. Et c'est la SONES qui est chargée de faire toute les, la partie euh, invest, gros investissements, grosses exploitations. Donc, à partir de ce moment, c'était le, le lieu de se demander à quoi sert la privatisation. Quand l'eau, euh, euh, les, les investissements sont faits par, par, le, par, par le gouvernement. La, la gestion, l'exploitation, la distribution, la commercialisation est faite par le Sénégal. À quoi bon avoir une société privée? Malgré ça, à partir du 1er janvier 2000, après une période assez douteuse, euh, de euh, négociation avec l'État, CIES a eu le, le, le, le contrat pour 15 ans pour la gestion urbaine de l'eau. Et on, euh, un an après la venue de CIES, on devait organiser le Forum mondial alternatif de l'eau, coïncidence ou pas, vous me direz, euh, le, parce que le Forum mondial devait se tenir en 2021. Euh, malheureusement ou heureusement, avec euh, la vie, ça a été repoussé en 2022. En 2022, le Sénégal sera le pays qui va accueillir le Forum mondial de l'eau. Le Sénégal sera le pays qui va accueillir tous les grands, excusez-moi du terme, vendeurs d'eau dans le monde. Ils seront ici précisément pour voir comment se partager l'Afrique. Et... Euh, Bien sûr, avec l'aide des institutions financières comme la, la Banque mondiale et le, euh, le FMI. Et, et pendant ce temps, actuellement au Sénégal, on va dire depuis l'arrivée, de, même avant l'arrivée de Siesse, mais ça s'est aggravé depuis l'arrivée de Siesse, dans la capitale, Dakar, dans les, dans les, grandes, dans les grands quartiers, on n'arrive pas à avoir de l'eau en quantité et en qualité. Je donne un petit exemple. Actuellement, chez moi, au premier étage, il n'y a pas d'eau. On a de l'eau que la nuit. Et c'est exactement ce même phénomène qui va, se, euh, euh, qui, va, qui va se passer dans tous les autres pays. Euh, et, et, et malheureusement, dans le contexte du Sénégal, dans le contexte de, de, du forum alternatif que nous voulons organiser, beaucoup de personnes ne sont pas encore au courant. Certaines le sont certains, certains activistes actuellement sont en train de sont en train de se regrouper pour porter plainte contre la chaise qui c'est vraiment un, un, un, un bon moyen parce que Suez n'est pas là que pour le Sénégal Suez et les autres compagnies que ce soit Veolia, euh, que ce soit les autres ils sont le Sénégal c'est juste une porte d'entrée ils vont aller dans les autres compagnies dans les autres pays euh, Certains pays ont, ont, ont su arrêter la privatisation parce qu'ils ont remarqué à quel point leur population en souffrait. C'est le cas du Cameroun. Maintenant, on espère juste qu'il aura, qu'ils vont pouvoir résister à la pression euh, des institutions financières pour pouvoir continuer à gérer l'eau, euh, la, la compagnie d'eau dans le, dans le domaine public. Euh, au, au, au Sénégal, malheureusement, notre contrat. Avec, le, avec Suez et pour, et pour les 15 prochaines euh, années, une, euh, un contrat assez long. Les craintes que nous avons, c'est que c'est exactement ce qui se passe actuellement. Euh, en plus de la privatisation de la zone urbaine, nous allons vers la privatisation de la zone rurale. Euh, dans la zone rurale, dans les zones rurales qui étaient gérées par les communautés rurales elles-mêmes, Actuellement, l'État est en train de privatiser. Il y a une société canadienne qui s'appelle Aquatech. Il y a SDE, qui, était le, le, qui est Eranov, qui, qui n'a plus la gestion urbaine, mais qui va avoir bientôt la gestion rurale. Il y a une troisième société, euh, excusez-moi, dont j'ai oublié le nom, qui gère l'hydro rural. Et le, et le malheur dans cette partie, c'est que c'est des personnes avec un revenu assez faible et... Ils ont augmenté le prix du mètre cube d'eau, qui est devenu très cher, 250 francs le mètre cube. Ces personnes ne peuvent pas avoir accès à cette eau. Et les rares personnes qui peuvent payer la facture n'ont pas accès à l'eau. C'est-à-dire, quand eux-mêmes géraient leur, euh, leur, euh, leur, euh, leur eau, ça se passait très bien. Ils n'avaient pas ça cher, ils avaient ça en continu. Maintenant qu'ils euh, ont privatisé, ils ont ça à très cher et ils n'ont pas accès à l'eau. Et moi, je, je, je dis que c'est juste, comme, comme toujours, c'est juste euh, une porte d'entrée. Ils vont essayer l'hydro-rural au Sénégal. Si ça marche, ils vont l'exporter dans, dans les autres pays. Malheureusement, notre pays, en tant que bon élève euh, du partenariat public-privé, euh, est en train de ruiner sa, sa population, mais aussi la population africaine en général. Parce que tout ce qui se passe au Sénégal sera dupliqué, malheureusement, euh, si ça marche euh, dans les autres, dans les autres euh, que ça marche ou pas. L'essentiel, c'est d'arriver à convaincre les gouvernements dans les autres pays, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de l'Est et euh, dans presque toute l'Afrique, malheureusement. Euh, je vais m'arrêter là, Dante, merci beaucoup. Euh, J'ai oublié de me, de me présenter. Je m'appelle Fatou Diouf. Je suis coordonnatrice de projet pour l'Afrique francophone à l'international des services publics. Merci beaucoup. Merci, Fatou. Je crois que tu as très bien expliqué quel est l'impact de la privatisation là-bas et la crainte que représente cette porte d'entrée. Tu as aussi expliqué les conséquences, l'augmentation des tarifs, moins d'accès. Euh, génération de, pauvresse, euh, de pauvreté hydrique et euh, génération d'inégalité de, de, sociale. Ici, on voit la même chose avec euh, ces acteurs euh, qui sont euh, des deux côtés, surtout euh, euh, Suez, qui, euh, avec euh, cette euh, opération qu'a fait Veolia euh, euh, sur Suez, on verra comment se reconfigure tout ce, tout ce marché de l'eau privée. Mais c'est une crainte que nous avons parce que cela... Euh, impliquer qu'il y ait un seul monopole privé de l'eau. Merci d'avoir de, de, expliqué euh, euh, cela. Et là, on va donner la parole à l'Afrique du Sud où nous avons Faiza où euh, il souffre non seulement la privatisation de l'eau de la part de grandes entreprises, mais aussi il souffre une gestion déficiente publique ou une gestion hum, prédatrice de la part du gouvernement. Il va nous expliquer maintenant euh, cela. Suite à un contexte de sécheresse aiguë, on a commencé à imposer une série de mesures euh, comme des compteurs prépaiements, des instruments qui devaient être payés qui se chargeaient de réglementer la quantité d'eau à laquelle pouvait avoir accès une famille et, dont, et auxquelles les euh, tranches plus démunies de la population euh, n'avaient pas accès. On a parlé même d'armes de destruction mortelle. Faiza, j'aimerais que tu expliques un peu euh, à quoi consiste votre lutte et comment vous avancez, comment avance ces compteurs pré et quelles sont les solutions que vous, que vous trouvez. Merci. Je crois que... Que c'est bon après-midi, je m'appelle Faiza et je travaille du collectif africain pour euh, l'eau. Je, je, je, je suis activiste de l'eau, je suis à Cape Town et je suis un membre du caucus de, euh, de Cape Town et ainsi que d'autres organisations. Donc, pour commencer, il faudrait dire que la crise hydrique que nous sommes en train de vivre, n'était pas une crise réelle. c'était pas, pas une pénurie d'eau. c'est vrai qu'il y, qu y a eu une sécheresse, mais il y avait suffisamment d'eau de, de, pour couvrir les <cute> besoins de chacun. il y avait une question de, il y avait une question de, il y avait un problème de sécheresse, et les personnes ne pouvaient pas payer l'eau. Euh, il y avait des grandes compagnies comme Nestlé et autres qui utilisent beaucoup d'eau et qui continuent à faire du business comme d'habitude et, et les riches utilisaient beaucoup plus d'eau que les pauvres. Il y a aussi une, une mise en œuvre de politiques euh, néolibérales, comme par exemple des compteurs prépaiements qui ont, qui ont été connus sous le nom d'armes de destruction massive. Ces compteurs euh, de prépaiements offrent uniquement une certaine quantité d'eau à disposition et ce qui a dévasté notre com communauté. Il y a des personnes qui vont devoir vivre dans ces conditions pendant toute leur vie, surtout ceux qui vivent dans ces bidonvilles, ou des personnes qui doivent faire des, des, des files d'attente pendant des heures pour avoir accès à une quantité limitée d'eau. Cela veut dire que cette crise ou cette crise entre guillemets va être pérenne pendant toute leur vie. C'est c'est alors, nous avons instauré, ces, me, ces mesures ont été instaurées sans consultation et sans concertation. Les personnes n'ont pas été consultées et ces compteurs ont été installés sans leur permission. Et les personnes sort, sortaient de chez eux et rentraient et voyaient cet appareil installé dans leur, dans leur jardin sans leur permission. Donc on leur disait que cela serait pour gérer la situation et on leur a dit qu'ils auraient 300, mètres, 300 litres gratuits et on leur a dit que s'ils acceptaient ce, cet appareil de gestion de l'eau, euh, qu'il y aura euh, et qu il y avait des nouvelles opportunités pour les... Euh, pour les retraités, pour des personnes qui vivaient dans, chez, chez eux pendant pendant, pendant des années. Le, les villes, si euh, si vous euh, si par exemple si vous êtes retraité, si vous êtes, vous pouvez demander des aides, mais la ville de de Cape Town est connecté à travers de cet appareil. Si vous n'acceptez pas uh, ce, cet appareil, vous ne pouvez pas avoir accès à certaines aides. Les personnes n'ont pas pu uh, économiser de l'eau. Pourquoi Parce que nous vivons dans des conditions de surpopulation dans nos communautés. Il y a des gens qui habitent à 10 dans une propriété. Il y a des familles très grandes qui vivent dans une, dans une maison. Et donc... Euh il y a des personnes qui sont qui sont logées chez des familles qui sont déjà nombreuses, donc ces 300 litres ne sont pas suffisants pour gérer pour pour ces populations. Ces appareils ont laissé des maisons sans, sans eau pendant des jours. Pourquoi Parce qu'il y avait des fuites. Même, il y avait par exemple des délais de réparation, des fuites d'une de, semaine, et ils ont ils ont dû payer. Il y avait des personnes qui ont qui ont dû payer pour le dispositif alors qu'elles ne le voulaient pas. Les villes ont utilisé ces ces, ces dispositifs. Et, euh, une fois que le, de, que le. le. le fois que. Cela a, a représenté un problème pour les. pour. Le euh, les, pour les personnes qui n'avaient pas le choix. Et. il y a. Et ils avaient des réservoirs, il y avait des personnes qui avaient des réservoirs dans les toits qui ne pouvaient pas remplir ces, ces, ces communautés qui souffrent. Ils, sont, ils ont des problèmes parce que cela peut causer des conflits dans les bidonvilles et dans ces, dans ces, dans ces, dans ces logements à bas revenus. Dans les bidonvilles, les files d'attente sont longues et il y a des plaintes à cause euh, de l'eau qui est insuffisante qui arrive. À, à des moments donnés, la, la pression n'est pas énorme, l'eau coule très lentement et à des fois où il y a même des coupures, s'arrête complètement, ce qui cause des conflits et il y a des, des, des luttes entre les communautés. Cape Town, je crois, il faut dire que c'est. occupe le poste numéro 5 dans la liste des villes plus inégales, plus inégales, alors que Johannesburg est la première. Il faut dire que le gap entre le, les pauvres et les riches est énorme et ne cesse pas d'augmenter jour après jour. Nous avons un problème de logement. Nous avons 450 familles qui habitent dans des logements informels. Donc, depuis que la démocratie est arrivée, pardon, depuis 27 ans en, en, en, en, en démocratie, nous avons de plus en plus de population qui vit dans des logements informels et a beaucoup de, de chômage parmi la population. Il y a cinq nouveaux quartiers informels qui ont, qui ont été créés pendant la pandémie et qui, ou qui ont grandi. Ces communautés n'ont pas des services parce qu'elles ont été considérées illégales, quoique le gouvernement a dit que tout le monde devrait avoir accès à l'eau. Les membres de notre communauté n'ont pas de l'eau. Et nous ne nous sommes pas considérés comme des êtres humains quand la euh, pandémie a fait surface. Il y a, il y a beaucoup de personnes qui ont, qui ont dû co faire confiance aux voisins. Il y a même des gens qui ont cassé des canalisations pour pouvoir avoir accès à l'eau. Les des, il y a des euh, retraités qui n'avaient qui pas les moyens de conserver le médicament. Les enfants n'avaient pas de l'eau pour se laver les mains. Il y avait, il y avait des gens qui n'avaient euh, euh, pas de l'eau pour nettoyer les, les, les, les maisons. Nous sommes dans une période critique. Il y a des élections locales. Je crois que le temps est venu dans lequel notre communauté a été poussée dans une direction. Les partis politiques sont en train de recruter, de recruter. Et, mais nous savons qu'ils sont en train de, de, de, de, de, de se présenter partout. Et Nous savons qu'une fois que les élections vont passer, cela sera de la lettre morte. Les personnes ne savent pas ce que... Ce que représente Cape Town, parce que Cape Town est en train de connaître une nouvelle, de, de, de connaître une nouvelle façon d'extraire de l'argent des pauvres. Des pauvres. Euh, la ville a annoncé un, que ces dispositifs de gestion de l'eau ah, à la fin de leur cycle de vie, ces euh, dispositifs sont en train de causer pas mal de disruptions dans notre mode, de, dans notre communauté, et en principe, maintenant, ils sont en train d'arriver à, à la fin de leur vie utile. Il y a quelques mois, lorsque la ville a publié cette déclaration, ils ont, mis en oeuvre, ils ont commencé à mettre en œuvre... Les nouveaux dispositifs de gestion, ils ont commencé peu à peu à les mettre en œuvre, peu à peu, mais beaucoup de personnes ne savent pas ce qui se passe ou ce qui vient derrière. Cette déclaration dit qu'il faut enlever 350 000 et la ville nous donne, autre, nous donne plus, mais il y a un, un, une astuce. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce qui vient. En principe, c'est bon parce on obtiendra plus. Ils nous disent ils nous disent qu'ils donnent 500 litres au lieu de 350, Mais en même temps, ils nous disent qu que nous gérons notre propre eau. Donc nous aurons un flux euh, ou un débit qui sera constant, mais nous aurons uniquement 500 litres. Si nous utilisons plus de 500 litres par jour pendant deux mois, alors nous recevrons une lettre. Il y a des gens qui l'ont déjà reçue. Ces lettres nous disent qu'il faut rester en dessous des 500 ou nous serons euh, punis. Si on, on dépasse les 500 euh, litres, on, nous, aurons, nous irons sur un système euh, de punition qui va nous permettre uniquement d'avoir 200 litres. Et finalement, nous pouvons être rejetés du système de, distri de distribution. So, cela, pour nous, représente un désastre nous sommes en train d'attendre euh, parce que beaucoup de personnes ne savent pas qu sont, euh, que ce que représente ce nouveau système. Donc, il est très important pour nous que nous prenions la parole, que nous organisons au sein de nos, commun de nos communautés pour nos camarades, pour que les communautés soient conscients afin qu'elles puissent refuser. et euh, aller contre ces nouvelles Néolibéral. mesures néolibérales qui sont en train de tuer nos communautés peu à peu. Merci beaucoup. Merci, Faiza, C'est vrai que c'est des mesures qui devraient être illégales, surtout parce qu'elles n'ont pas, pas été consultées, après, parce qu'elles vont à, contre le droit à l'eau et à l'assainissement. Et troisièmement, parce que, comme tu as expliqué, elles impliquent pas mal de conséquences qui sont très graves pour la santé publique, parce que vous avez des restrictions d'accès à l'eau, et donc vous ne pouvez pas vous laver les mains ou vous doucher. Prendre une douche. Merci d'expliquer une situation qui est mal connue et merci d'être critique avec une situation qui, depuis, euh, depuis, euh, depuis, euh, depuis, depuis, depuis, depuis, notre région, est vendue comme une réponse à une crise. hydrique alors que, comme vous le montrez, cela répond à une gestion euh, déficiente de la gestion de la région de la part de, des gouvernements. Nous n'avons pas trop de temps, donc je vais demander aux intervenants suivants d'être brefs. La prochaine, la suivante intervention est pour Marcella. Je crois qu'il est évident, après tout ce qui a été dit par les collègues, que nous avons besoin d'une organisation alternative, une solidarité internationale. Mais j'aimerais demander à Marcella comment, euh, comment, a été créé, comment ont été créés ces forums mondiaux de l'eau, à quoi cela répond, et quelles ont été les... Les, les, plus importants, les objectifs les plus importants qui ont été atteints depuis sa création en 2003. Bonjour ou bon après-midi. Donc tout dépend un petit peu de votre situation euh, dans l'hémisphère nord ou sud. J'aimerais tout d'abord vous saluer de Cochabamba en Bolivie. Nous sommes très heureux de pouvoir partager avec vous notre vision de comment nous avons vécu un petit peu tous les forums alternatifs de l'eau. Et j'aimerais vous raconter une petite anecdote qui peut-être pourrait nous être utile à tous et à toutes pour bien comprendre pourquoi ces forums alternatifs sont importants. Je me souviens qu'en 2003, euh, lorsque le Forum mondial de l'eau avait lieu à Kyoto, au Japon, nos amis du Conseil des Canadiens et du Polaris Institute, qui à ce moment-là était un peu euh, libéré par euh, Tony Clark, entre autres, ils nous ont demandé à la coordinatrice de l'eau à Cochamamba en Bolivie, qui avait beaucoup de force à ce moment-là à cause des événements de l'année 2000, ils nous ont demandé d'organiser une petite délégation. Euh, américaine et d'être présent donc au forum officiel de Kyoto. Nous nous avons dit oui, nous avons dit oui, nous pouvons organiser cette délégation latino-américaine, mais lorsque l'on a dû choisir qui, euh, avait, qui allait représenter l'Amérique latine, nous nous sommes rendus compte qu'en fait nous ne connaissions personne en Amérique latine euh, chargé de cette lutte pour l'eau. Et c'est donc nos collègues du Canada qui nous ont passé des contacts de collègues au Pérou, euh, la FENTAP, de collègues de CDC du Salvador. Et petit à petit, nous avons donc constitué une petite délégation, une délégation très petite, mais avec d'autres amis là-bas à Kyoto nous avons été capables de faire un peu... Bon, assez de bruit à ce forum officiel. Et c'est là précisément, donc en vous racontant cette anecdote, euh, Oscar euh, de la Bolivie et Anaël du Salvador, euh, Luis y Salva de FEMTAP, ils nous ont raconté que quand ils étaient dans un train, en train de rentrer de Kyoto, ils ont pensé, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas de communication, même pas entre des gens du même continent et que ce soit nos amis canadiens qui doivent être les médiateurs. Dans ce train, nous avons donc décidé de faire une grande réunion, une grande rencontre des organisations qui étaient en train de lutter pour le droit à l'eau dans notre continent avec l'intention de créer un front commun contre la privatisation des entreprises euh, publiques de l'eau. L'année suivante, en 2004, nous avons donc organisé notre réunion avec le soutien de nos Amis du Nord et nous avons pu donc créer ce que maintenant est connu comme le réseau interaméricain de surveillance pour le droit à l'eau. Plus de dix ans se sont écoulés, et certains sont partis, d'autres sont arrivés, mais nous sommes devenus un référent dans la région. Ceci en guise d'anecdote, parce que même si ces espaces officiels sont là, et d'une façon ou d'une autre, ils influencent les politiques qui se font dans nos pays. Nous aussi, nous sommes là. Et nous avons donc la capacité, et je pense que nous avons aussi la créativité de pouvoir créer d'autres espaces, pas nécessairement des références pour les autres. Au contraire, des espaces pour nous, où nous, nous pouvons partager ce que nous faisons, nous pouvons partager nos luttes, nous pouvons euh, partager, échanger nos expériences, nos victoires, peut-être même pleurer, pourquoi pas, certains échecs et certaines défaites. C'est pour cela que je pense que ces espaces sont vraiment importants. Et pas seulement par rapport à ce qui est officiel, euh, parce que, euh, oui, l'officiel, il est là, mais euh, je pense qu'en même temps, c'est tout aussi important de profiter de ces autres espaces que nous créons avec nos mouvements, euh, à partir de nos organisations et nos propres expériences. C'est donc un point que je voulais souligner ici dans euh, ma petite intervention, simplement pour insister euh, et vous dire que le moment est venu peut-être de euh, nous convoquer nous-mêmes. Euh, on ne doit pas nécessairement attendre à ce que ces grandes organisations internationales nous invitent. Euh, je pense que le moment est venu de nous réunir parce que, pour nous, c'est nécessaire et parce que euh, nous pensons que comme cela, c'est beaucoup plus facile d'avancer, d'avancer sur la base de nos expériences. Je crois que je n'ai pas répondu à euh, ta question, Dante, mais... Je pensais que vraiment il fallait il fallait partager peut-être euh, cette presque vision anecdotique dix ans après, même plus de dix ans après, et qui a eu tant d'importance pour nous. Parce que maintenant, nous sommes ici comme Red Biba, Vida, pardon, un réseau qui, est, qui est devenu très fort dans la région. Voilà, chers amis, je voulais donc insister sur l'importance de disposer de ces espaces alternatifs entre nous. Merci, marcella et merci aussi d'avoir été bref, comme ça on gagne un petit peu de temps pour le débat. Et maintenant, après avoir tant regardé l'écran, je peux regarder Bernard dans les yeux et lui dire directement quels sont les succès de cette organisation Surtout parce qu'en France, il y a deux des plus grandes multinationales du monde, Suez et Veolia. Eh bien, pour parler des, des, des succès, il faut revenir au Forum Alternatif Mondial de l'Eau à Marseille en 2012, longuement préparé, en trois ans, où on était face et combatif face aux multinationales de l'eau. Elles avaient, elles avaient promu un petit peu partout dans la ville, en France, dans le monde, l'idée, le temps des solutions. Ils avaient des solutions. Mais euh, dix ans plus tard, disons-le, ces solutions euh, n'ont abouti à rien. Ils étaient euh, soutenus euh, par euh, le gouvernement français, euh, par euh, un ensemble d'organisations internationales qui font partie euh, de ce Conseil mondial de l'eau euh, et aussi... On trouvait dans le tour de table un certain nombre d'ONG d'associations qui vivent des subsides des gouvernements, ainsi qu'en ainsi que, qu partie, petite partie des multinationales. Et les solutions, eh bien, on les attend toujours. Quant à nous, nous avons rassemblé un grand nombre de personnes, plusieurs milliers. À Marseille, il y a eu une, une très grande manifestation qui couvrait, si vous connaissez Marseille, la cas de bière jusqu'au Palais Longchamp, d'où auparavant l'eau arrivait dans la ville. Nous avons fait beaucoup de choses, traité un grand nombre de sujets. Comme le disaient les intervenants précédents, nous avons pris connaissance de beaucoup de luttes, de beaucoup de façons d'envisager la question de l'eau. Et au bout du compte, nous, nous aurions aimé. Euh, que subsistent des, des, des relations euh, euh, plus étroites, des, des relations plus, plus continues euh, avec tous les gens que nous avons rencontrés. C'est extraordinaire, On a eu plein de gens. Mais à la suite de tout ça, eh bien, euh, quelques réseaux euh, Internet ont subsisté, quelques... quelques par exemple, bon, des, les réseaux concernant, euh, concernant l'eau en France ou bien, ou bien des réseaux en anglais. Mais euh, nous ne sommes pas arrivés à, à progresser de façon significative euh, dans, dans, dans ces relations euh, qui, qui doivent être d'abord des relations horizontales. Comme ça, un peu, ça a été, ça a été dit là, tout à l'heure. Et nous nous retrouvons à, à six mois maintenant d'un forum, forum mondial des, des multinationales, mais aussi des états mais aussi, mais aussi euh, des, des, des organisations qui financent beaucoup de choses à la Banque mondiale, FMI les banques de développement de chaque pays, européennes d'investissement, etc. Nous nous retrouvons un petit peu pris de court. Cette, cette réunion là est importante, nous avons fait un petit peu le point au niveau européen mais tout ça n'est loin d'être suffisant. Il faut, il faut envisager des, des relations plus pérennes. Sans, et c'est là qu'on qu rejoint Marcella, sans que tout, tout ça vienne du Nord, comme elle l'a dit. Il faut faire appel au Conseil des Canadiens, etc. Non, notre, notre rôle à nous en Europe, c'est de, de, de favoriser favoriser les luttes dans, au sud et les échanges d'expérience, y compris dans des, dans des espaces qui sont des, qui sont des espaces continentaux ou sous-continentaux. Je crois que euh, c'est effectivement actuellement, euh, à partir de ce que nous avons fait au Forum Alternatif Mondial de l'Eau de Marseille, qu'il faut euh, réfléchir à l'avenir. Peut-être euh, que l'avenir du mouvement de l'eau... Euh, euh, ne sera pas extraordinaire si on le regardait à partir de Dakar. Nous allons tout faire pour. Mais par la suite. Pourquoi Eh bien, parce que partout, en se servant du dérèglement climatique et de ce, a, de ce a établi les diverses COP concernant le, le financement de l'atténuation et de l'adaptation à ce changement climatique, les entreprises multinationales se disent... ben on va quand même se servir de l'effet de levier de, de, toutes ces, de tous ces, ces fonds, de tous ces crédits qui nous sont promis pour euh, en fait promouvoir quoi pour Promouvoir partout euh, des formes de partenariat public-privé. Le public servant de levier, finançant, hein, et, le, et le privé gérant, faisant des profits, etc. Et c'est dans, dans le cadre de cette, cette offensive, euh, des, des multinationales mais du, nilo, du néolibéralisme sous sa forme actuelle c'est à partir de cela qu'il faut euh, concevoir le, euh, le forum mondial de l'eau euh, du conseil mondial de l'eau en sachant toutefois que le conseil mondial de l'eau est en perte de vitesse il avait du mal à trouver euh, un lieu un état pour mettre en place le forum de Dakar, le, le forum de 2021 finalement il a trouvé à Dakar et le prochain forum, il essaie de le faire en Italie autour du Vatican, en réalité. Il y a de grosses difficultés, car il y a d'autres institutions qui existent à la semaine de l'eau de Stockholm ou d'autres institutions en Asie du Sud-Est, etc. Et ce, ce, ce forum, ce regroupement est concurrencé. Donc, en face de nous, nous avons une grande volonté de faire progresser la privatisation par le biais des, des concessions, des partenariats publics, privés, etc. etc. Mais nos adversaires sont, sont dans la concurrence, sont dans, dans l'affrontement entre des, des sociétés, des États, euh, avec, avec toujours ce même, ce même point de vue. Voilà, Dante, c'est terminé. C est, c est absolument... Merci Bernard. Je retiens ce que vous avez dit, les réseaux de solidarité qui vont au-delà du forum, qui vont au-delà de la réponse de ce que font les multinationales et en mettant en valeur tout ce que nous faisons. Je crois aussi qu'il est important, ce qu'il a été dit, un conseil mondial qui n'est pas si fort qu'en 2000 et donc il faut profiter de cette faiblesse pour essayer de forger nos alliances publiques et communautaires et avec des valeurs démocratiques qui permettent de placer au centre les personnes et l'intérêt général. Pour ce deuxième tour de, par de, de participation, euh, et puisque j'aimerais, à partir de 18h, euh, permettre une participation avec le public euh, qui est présent ici et le public euh, qui nous écoute en ligne, nous aimerions, j'aimerais vous demander de ne pas faire des allocutions qui, vont au -là, qui aillent au-delà de minutes, parce que je, je crois qu'avec les interventions que vous avez faites, vous avez déjà souligné euh, les résistances communautaires et citoyennes, parce que ma question, la question que je vais poser est euh, quelles sont les résistances des bases existantes à ces pratiques de privatisation existantes euh, qui vont, qui vont jusqu'au secteur public contre la population générale et surtout qui ont un effet sur les tranches de population plus vulnérables comme les femmes, les enfants et les personnes âgées. Et aussi, quelles sont les alternatives ou euh, comment pouvons-nous forger de façon conjointe parce que là, on va en mouvement européen de l'eau, nous avons des connexions sur le terrain. Comment on peut continuer à tisser des alliances solidaires, euh, renforcées et durables qui puissent contribuer soit à ce forum alternatif de Dakar, au forum suivant et à la participation dans les espaces internationaux que nous pouvons éventuellement concevoir. Si vous le souhaitez, on va, com on va commencer à l'envers. Donc Bernard, je vous donne la parole. Deux minutes, s'il vous plaît. Euh, un certain nombre d'acteurs ont déjà essayé euh, en 2021 euh, d'organiser euh, une sorte de, de forum ouvert à tous, euh, à visée mondiale, polycentrique, euh, mais euh, de façon, non pas en présentiel, mais de façon distante par, par les, les outils que nous avons, par exemple le zoom, etc., etc. Euh, cela, c'est quelque chose qu'on qu peut faire, euh, on va dire à moindre frais, car il faut savoir qu'organiser un, un forum, ça coûte beaucoup d'argent. Ça demande beaucoup de préparation, ça coûte beaucoup d'argent si on veut que les gens se déplacent et qu'actuellement, les déplacements sont relativement difficiles. Donc, il, faut, il faudrait euh, mettre en place euh, ce, type de, ce type de forum en quelque sorte permanent qui permettrait donc euh, aux gens euh, de aux gens qui luttent, aux gens qui sont intéressés par ces questions, de rentrer en contact les uns avec les autres, de sorte d'approfondir les, les sujets et, et d'approfondir le, le pourquoi, pourquoi une lutte a réussi ou pourquoi elle a échoué, de sorte que les autres puissent se servir de ces leçons. Je crois que c'est extrêmement important dans la période actuelle. Ça semble être calibré. Merci, Bernard. Marcella Oui, alors moi, j'aimerais parler un peu des alternatives que nous sommes en train de créer, non pas forcément à l'intérieur des euh, forums alterna alternatifs, mais euh, vous dire que ces espaces sont des espaces dans lesquels on partage ce que nous sommes en train de créer dans nos régions. À partir de la guerre de l'eau à Kotsumamba en 2000, et ces, ces apprentissages, euh, c'est parce qu'on se, se heurte contre, le, contre les murs. Donc il, euh, il s'agit de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Mais à, à l'issue de, de, des faits de Katsabamba de en 2000, je crois que l'une des leçons de la guerre de l'eau à Cochabamba, c'est le fait que nous devons commencer à, à, à réfléchir, réfléchir aux alternatives et à savoir que nous sommes en train de gagner quelques batailles. Lorsque nous avons récupéré l'entreprise de l'eau à Cochabamba, on n'avait jamais imaginé qu'on aurait pu gagner. Mais lorsque le moment est venu de présenter une alternative à la privatisation, et, à, et au fonctionnement déficient de, de l'entreprise publique, nous n'avions pas cette alternative. Et je crois que jusqu'à présent, nous avons échoué pour ce qui est de la construction de cette alternative publique après le, la municipalisation de l'eau. Donc cette euh, leçon douloureuse euh, apprise en 2000 nous a, per, nous a permis de réfléchir ici à Cochabamba mais aussi sur le plan régional et nous a permis de voir l'importance de résister, de nous opposer, de dire, voilà, c'est ça, on n'en veut pas, on ne va pas le faire comme ça. Et je crois que c'est justement ces directrices qui, qui sont émises de la part de ces forums officiels, mais en même temps, il est très important le fait d'avoir une initiative sur le bras et de dire, voilà, on veut ça. On veut ça et on le veut comme ça. Donc, euh, à nouveau, à nouveau, il faut que l'on passe de la résistance, du fait de dire non, à dire oui et à construire des alternatives. Et c'est sur cette voie sur laquelle nous sommes en train d'avancer en Amérique latine, ce qui me, fait, me, me, fait, me permet d'être plein d'espoir. Lorsque j'entends mes collègues colombiens évoquer leur loi, leur loi à eux, loi qui a été élaborée par eux et qui n'a pas été élaborée par, par une par une myriade d'avocats dans un ministère, mais euh, qui, au contraire, a, a été préparé par eux en travaillant avec les communautés et en présentant des alternatives euh, législatives qui sont super importantes, ben, nous avons ça d'un côté. En Colombie et sur le plan régional, et à partir du, euh, de la Red Vida, nous avons créé une plateforme par exemple, lorsque la Banque mondiale nous parle des accords, des partenariats publics, privés ou des accords basés sur la marchandisation ou sur le, le bénéfice, nous avons, tous, nous avons dit à chaque reprise non, nous souhaitons des accords basés sur la solidarité, basés sur l'horizontalité, sans euh, des objectifs de, lucratifs. Et nous avons beaucoup de difficultés parce qu'il n'y a pas de financement. Par contre, nous avons beaucoup de bonne volonté de la part des organisations publiques, de la part des employés, de la part des, des entreprises publiques et de la part des organisations ou des communautés qui sont déjà organisées. Donc, quoi que... Et là, je pars, je, je pars de, de, de, de ce que disent les, les, les zapatistes. Je crois que nous avons un non qui se présente déjà, mais nous avons aussi un oui. Et je crois que ces communautés doivent être, sont un bon exemple. Nous avons par exemple l'exemple le, des communautés bleues sur comment nous pouvons continuer à avancer en fêtant nos propres victoires, notre propre efficacité, nos propres formes de, de travailler dans les organisations et notre façon de fonctionner sans attendre la reconnaissance de ces, de ces institutions auxquelles nous critiquons. Donc, chers collègues, je crois qu'il est bon de résister, il est bon de dire non et de s'opposer au forum officiel, mais en même temps, je crois qu'il est important que nous, en tant qu'organisation, en tant qu'unité organisée, on, on conçoive des alternatives et on sache que nous allons commencer à gagner. Il faut savoir comment remplacer ce qui ne marche pas pour des choses qui, pour nous, marchent en tant que mouvement. Merci, Marcella. Faiza euh, Faiza Je crois que de ma part, je dirais que, que les personnes luttaient contre tous ces problèmes avant et qu'il y, y avait un moment il y avait des personnes qui luttaient, qui souffraient, et qu'il y a des personnes qui, qui souffrent de cette privatisation qui est en train de, de, de se produire sur, nos, sur notre eau, et, et, nous a, et, et qui compte sur nous. Il faut qu'on puisse expliquer notre situation et euh, donc, je crois que l'organisation, généralement, nous permet, permet d'aborder quelques sujets. Et donc, il y a eu une réponse urgente des régions. Et, au début, euh, beaucoup de personnes euh, ont eu des problèmes, et des activistes de première ligne ont, nous avons tenu compte de ces personnes. Par exemple, il y avait des gens euh, qui, avec ce dispositif, avaient des problèmes et nous, on s'est assuré que ces personnes aient accès à l'eau et on a parvenu à les approvisionner en eau. Il y a aussi des membres de notre communauté qui n'ont pas qui n'ont pas voulu installer ce dispositif parce qu'ils ont eu le temps d'éviter l'installation chez eux. Donc, ces, ces membres de nos communautés n'ont pas accepté le dispositif. Moi et ma famille, nous avons pu aider les résidents qui n'avaient pas accès à l'eau. Nous avons euh, e essayé d'obtenir l'aide de la part des gouvernements et des élus locaux, mais nous avons échoué. et nous avons dû euh, faire de, de sorte que des personnes employées qui sont autour de nous aient accès à l'eau. Les personnes peuvent maintenant s'impliquer parce qu'il faut savoir que l'activisme, il y a beaucoup d'activistes de, de la première ligne qui ont été marginalisés et qui n'ont pas été capables de participer à euh, pendant la pandémie. Il y a eu, il y a eu beaucoup de, de, de réunions Zoom, il y a beaucoup de personnes dans notre communauté, enfin je, je sais, je travaille avec des personnes qui n'ont pas de smartphone, qui n'ont pas, même pas d'électricité chez eux, et, et il y a beaucoup de personnes qui ont été donc laissées de côté sur le débat pour tout ce qui est traiter ces aspects. Donc il y a des personnes qui ont été éjectées et nous n'avons et nous avons dû nous organiser en tant que notre collectif où notre but est de fournir une éducation politique et une éducation générale et de soutenir la création d'organisations indépendantes. Nous, par exemple, par les biais de communautés locales à Cape Town, mais aussi dans les zones plus rurales ou dans des zones... Nous, ce que nous sommes en train de faire maintenant, comme je vous disais, nous sommes dans un processus de créer des communautés de, de l'eau et des comités d'action sur l'eau qui se sont focalisés particulièrement dans les problèmes liés à l'eau et sur les impacts et sur et on, on essaie de les soutenir dans leur lutte en tant que collectif et aussi individuellement, parce que nous sommes tous du même côté, nous sommes en train de d'avoir les mêmes problèmes et de vivre dans les mêmes communautés. Je crois donc qu'il y a deux choses. Le Forum alternatif de l'Eau est important pour nous parce que c'est un espace dans lequel nous pouvons connecter euh, nos luttes à l'échelle internationale parce que nous comprenons que nous ne pouvons pas faire des changements uniquement sur le plan local dans ma zone, là où j'habite, dans, dans, mon, dans, mon, dans, mon, dans mon jardin. Euh, si je travaille seul, la, la ville va continuer à m'ignorer. Minor, Donc il faut commencer avec les gens de la rue, dans le quartier, dans la ville, en Afrique du Sud et à l'international. Si on ne fait pas ça, on ne sera pas capable de dépasser le capitalisme, ce qui est notre but ultime. La, le capitalisme est, en, est la cause des crises que nous sommes en train de souffrir. Ils n'ont plus le moyen de faire de l'argent, donc ils doivent trouver de nouveaux moyens pour qu'on paye leurs problèmes, leurs fautes. Nous sommes dans, dans une situation dans laquelle cette sécheresse, ben, par exemple, est un exemple et donc c'est à nous de payer maintenant. Mais même dans cette situation de sécheresse, on nous, il nous, il, on nous a dit qu'on qu pouvait, enfin, qu pouvait utiliser uniquement 30 litres par jour. Cette sécheresse a été causée. Mais nous, chez nous, on, il y a des personnes qui utilisent beaucoup moins que ça. Je vous donne un exemple. Une personne, une famille de notre communauté, qui, qui, ils étaient 17, euh, 10 adultes et 7 enfants. Ces, cette famille avait un, de, un dispositif de gestion de l'eau et ils avaient uniquement 20, 26 litres par jour. Et Par exemple, ils pouvaient uniquement tirer la chasse d'eau une fois par jour. Imaginez une seule chasse d'eau pour une famille. Avec toutes ces personnes-là, les enfants dans cette maison ne savent pas ce que veut dire ouvrir un robinet et boire de l'eau ils vont à chaque fois boire de l'eau chez les voisins. Donc, ces conditions qui sont compliquées, et c'est la raison pour le collectif africain du Lot sont, sont très occupé en train d'organiser nos communautés et en train de s'assurer que nous sommes en train de créer ces comités d'action, de façon à ce qu'on puisse se sensibiliser et de façon à ce qu'on peut connecter nos luttes et que nous puissions euh, euh, refouler ces politiques néolibérales qui ont été... Euh, que nous, qui nous ont été imposés dans le but de nous tuer ou pas. Merci Fatou et Léonard. Je pense qu'il me manque vous. Donc deux minutes, s'il vous plaît, très rapidement. D'accord. Merci beaucoup, Dante. Alors pour aller très vite, eh, parlons d'abord des, des, des, des alternatives, comme tu as dit. Les alternatives existent un peu partout dans le monde, hein, il suffit juste de les trouver. Euh, pour ce qui est, de, pour ce qui est de, du monde rural, particulièrement au Sénégal, l'alternative c'est ce qui se passait avant, c'est que la communauté rurale elle-même gère son eau. Ça revient moins cher, ils ont, ils ont de l'eau en continu et ils font... Des, des, des, des bénéfices qui leur permettaient d'avoir euh, d'autres activités économiques. Dans le milieu urbain, c'est un peu ce que, ce que j'expliquais aussi avant, c'est que il, euh, le personnel est là, on a un personnel local compétent, euh, on a un personnel, euh, à la fin de l'Aise, on, on avait un personnel presque 100 euh, sénégalais, et qui faisait le travail comme il le fallait. Et il y avait, même s'il y avait des manquements, bien sûr, il y avait beaucoup de manquements. Mais c'était mieux que ce qu'on a actuellement. Et les gros investissements sont faits par la société patrimoine, une société nationale. Donc, pourquoi, le pourquoi de la, de la, de la, de la privatisation suppose Quelle est la logique de cette privatisation Il n'y a pas de logique. Alors, pour ce qui est le, du forum alternatif, c'est le moment le point où il faut parler à la population. Parce qu'en réalité, le forum mondial, les acteurs qui viennent dans le forum mondial, ils ne parlent pas à la population, ils ne s'intéressent pas à la population. Ce qui les intéresse, c'est les gouvernants, les représentants des gouvernants, ceux qui vont être là pour dire il faut privatiser l'eau dans votre pays. C'est exactement ça qui les intéresse. Maintenant, les acteurs du forum alternatif, ils doivent, eux, parler à la population. Parce que c'est la population qui souffre des conséquences premières de la privatisation de l'eau. Comme, comme, comme tu l'as dit plutôt tôt, Dante, c'est les femmes et les enfants. Les, les femmes et les enfants qui perdent énormément de temps à aller chercher de l'eau. Faïsa l'a dit tout à l'heure, une famille avec des enfants qui n'ont pas pu avoir accès à l'eau, c'est ce qui se passe partout. C'est pas seulement en Afrique du Sud, Faïsa, c'est partout. Euh, quand il y a ce système de privatisation, il y a à côté un manque d'eau réel ou un pouvoir d'achat qui ne permet pas euh, d'acheter de l'eau. Du coup, les, les, les femmes et les enfants qui sont malheureusement euh, affectés à ces tâches sont obligés de perdre énormément de temps, énormément d'énergie pour aller accéder, pour aller chercher euh, cette eau. Donc, les forums alternatifs euh, mondiaux sont les, les, les moments où il faut vraiment profiter pour discuter avec la population et leur dire qu'il y a une autre possibilité. Et l'autre possibilité, c'est la remunicipalisation. L'autre possibilité, c'est de, de renvoyer ces privés qui ne sont là que pour leur poche. Ils, osons le dire, ils ne sont pas là pour les beaux yeux des Sénégalais, des Camerounais et des Sud-Africains. Non, ils ne sont pas là pour nous donner de l'eau. Non, la preuve, ils ne donnent pas de l'eau. Ils sont là pour remplir leur compte en banque. Ils ne sont là que pour eux-mêmes. Donc c'est le moment de parler à la population, il leur dit qu'il y a une solution. Et cette solution ce n'est pas le privé, cette solution c'est le public. Alors en ce qui concerne ce forum alternatif en 2021, euh, je ne sais pas si vous arrivez à m'entendre. À, à en ce qui concerne ce, ce forum alternatif, est-ce que vous m'entendez Excusez-moi. Can you hear me yeah. Oui, on vous entend, on vous entend. Je vais... Ok, je vais, je, vais, je vais éteindre la, la caméra pour, pour que ce soit plus clair. Euh, euh, pour ce qui est du, du forum alternatif en 2022, l'année prochaine, euh, nous avons un petit comité d'organisation, et dans ce comité d'organisation, nous avons déjà recruté un coordonnateur local. Ce coordonnateur local sera chargé de regrouper toutes les organisations de base qui sont prêts à nous rejoindre et qui sont euh, au, au, au niveau du Sénégal. Et euh, nous avons aussi un coordinateur au niveau euh, africain, il va certainement euh, en parler, c'est ce Léona, il va certainement en parler durant son intervention, il sera aussi... Et chargé de coordonner les, les, outils, les, les activités au niveau régional africain. Bien sûr, on est toujours ouvert à toute organisation qui souhaite se rejoindre à nous parce que cette bataille, elle n'est pas seulement sénégalaise, elle n'est pas seulement africaine, elle est mondiale parce que ce qui se passe en Afrique, c'est ce qui se passe en Amérique latine, c'est ce qui se passe dans certaines parties de l'Europe, un peu partout dans le monde. Il faut que les gens sachent que les services publics n'ont pas vocation à être privés. Les services publics doivent rester dans la gestion publique pour qu'elle soit euh, bien menée. Euh, pour être court, euh, voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Dorfé. Merci, Fatou. Et Leonard. Bonjour. Oh, là, nous n'entendons pas. Léonard, well. We well. Leonard. Euh, peut-être que c'est mieux si vous éteignez la caméra. Oui. Alors, essayons comme ça, sans caméra. Merci beaucoup, Dante, et merci beaucoup aussi à... Non, la connexion est mauvaise. We lose your connection oh, oh. Leonard. The cause for the Phil uh, the World Water Council earlier. Yeah. Hello? Hello, can you hear me? Est-ce que ça va mieux? Yes, Hello? Oh, okay. Hello. Yeah. Oh, okay. Oh, okay. Oh, oh, okay. Wow. Oui, j'étais en train de remercier les, euh, les autres panélistes parce que vraiment, elles ont insisté sur le fait que la population, euh, c'est qui souffre le plus à cause de la privatisation menée à terme par la Banque mondiale, le Conseil mondial de l'eau et ses alliés. Nous euh, pensons que c'est les pauvres et surtout les pauvres des zones rurales ceux qui souffrent le plus. Et parmi ces populations, évidemment, les plus vulnérables, les enfants et les femmes qui doivent utiliser leur tête pour pouvoir transporter l'eau. C'est la situation dans beaucoup de pays africains. Alors, euh, il faut dire aussi qu'il y a l'utilisation de l'eau dans l'infrastructure qui, qui... Donc, la plupart des infrastructures que nous avons en ce moment euh, ne se basent pas donc, sur le concept communautaire. et. C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas prendre leurs propres décisions quant à la gestion de leur système de l'eau. Ceci pour le milieu urbain. Lorsque nous parlons du secteur ou du milieu rural, nous avons un projet pilote au Ghana qui a eu beaucoup de succès pendant 18 ans, jusqu'à ce que le projet a été euh, détruit par certains politiciens. Mais malgré tout, il y a des leçons à apprendre. Nous devons nous organiser et mobiliser autour de l'eau pour euh, refléter les principes de la démocratie. Et je pense donc qu'il faut continuer à avancer. Parce que, après, une autre chose aussi que nous avons, c'est les partenaires publics-publics qui comptent aussi sur cette alliance du partenariat. Et je pense qu'ils sont bons parce qu'ils permettent aux institutions de coopérer sur la base de la solidarité et non pas des bénéfices, mais il y a aussi un côté sombre parce qu'il y a l'eau le, et les biens hydrologiques publics qui sont traités comme des biens euh, de, qui peuvent être aussi donc euh, basés sur la participation privée parfois. Je pense que nous avons des situations comme celle-ci au Sénégal. Où le Sénégal, par exemple, essaye d'encourager, par exemple, la privatisation au Congo. Et ceci est un aspect, donc, est une manifestation de ces partenariats public-public qu'il faudrait résoudre. En tout cas, je pense que si nous voulons que l'eau soit un bien public, nous devrions être capables d'identifier les entreprises publiques qui ont de bons résultats, qui fonctionnent bien dans différents pays, et au-delà du Forum, je pense que nous devrions être capables de construire des campagnes capables de relier les expériences du Nord et du Sud, et plus particulièrement, je pense à comment nous pouvons, par exemple, influencer les actions et les interventions des grandes institutions. Euh, du nord global, de l'hémisphère euh, nord, parce qu'ils ont évidemment euh, de grandes doses de pouvoir. Et euh, je crois que du point de vue démocratique, les citoyens européens devraient pouvoir intervenir et influencer ces institutions et leurs règles du jeu et euh, peut-être euh, exiger d'autres pratiques parce que certaines de ces institutions sont en train de faire beaucoup de pression pour qu'il y ait davantage de privatisation. Je crois donc que, en pensant au forum alternatif, nous, nous souhaitons pouvoir faire un suivi et surveiller de très frais ce qui se fera, se fera euh, à ce forum euh, et euh, je crois que euh, c'est un événement très important, donc, en ce sens-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Léonard. Merci beaucoup à tous et à toutes. Nous disposons de 20 minutes. Pour euh, réunir vos demandes, vos questions, nous en avons reçu aussi quelques-unes en ligne, mais d'abord nous allons vous accorder la parole, mesdames et messieurs. Euh, alors, euh, on va peut-être prendre la parole ici. Renato Oui, Daniel D'accord. Merci, merci beaucoup à tous nos amis qui ont participé à cette réunion. Moi, je suis Renato, je fais partie du Mouvement des Amis pour l'eau de l'Italie et membre du Mouvement européen pour l'eau. Une question qui me semble très importante. Quelles sont les difficultés, à votre avis, dans la construction du forum alternatif euh, dans la célébration du Forum alternatif au Sénégal. Et pensez-vous que le fait d'avoir une réunion internationale euh, à Dakar avec si peu de temps de préparation, euh, comment voyez-vous par exemple la possibilité qu'il y ait euh, des réseaux disposés à vous aider dans l'organisation du Forum alternatif Avez-vous la capacité aussi de mobiliser les mouvements sociaux du Sénégal Merci. Oui, euh, je suis Daniel de la coordination eau de france euh, Je crois qu'il est particulièrement important sur la question de l'eau et du cycle de l'eau euh, d'impliquer euh, la question de l'agriculture parce que euh, l'eau de pluie euh, soit elle sert à nourrir la végétation soit on arrive à la conserver pour qu'elle s'infiltre dans le sol et qu'elle recharge les nappes phréatiques soit elle s'en va elle est perdue elle ruisselle euh, parce que la terre est Suite à des mauvaises pratiques agricoles et durcies, l'argile est durcie. Au Burkina, ça s'appelle le zipélé. Dans d'autres pays, ça a d'autres noms. Et, et, et on n'arrive plus à cultiver. On va vers la désertification. Et je crois que sur l'eau et l'agriculture, il y a des tas d'expériences en Afrique. Je crois qu'au Sénégal, il y a l'expérience des fermes pilotes. Sur lequel il faudrait euh, se, se renseigner. Je sais qu'au Burkina, il euh, y a euh, l'expérience de Vébou, Vébougri et euh, toute une série de, de fermes qui ont recréé des bocages, des systèmes de bocages qui sont fertiles et qui résistent à la sécheresse en plein Sahel. Donc on, on peut revertir les, les, les régions et on peut, en restaurant le cycle de l'eau, on peut arriver à, à changer complètement le visage de l'Afrique aussi, c'est important. Donc, et pour ça, c'est un certain nombre d'agriculteurs qui développent des solutions réellement alternatives. Et je crois qu'ils soient impliqués dans, dans le forum alternatif, ce serait vraiment une manière de montrer qu'il existe une voie d'avenir aussi au niveau agricole en Afrique. Alors, si vous voulez répondre, chers amis, Fatou, Faiza, Léonard, Marcella ou Bernard, allez-y, s'il vous plaît, vous avez la parole. Oui, nous, nous pensons que ces enjeux pour 2022 sont là pour ce Forum alternatif 2022. Il faudra évidemment mobiliser aussi nos élus parce que nous ne pouvons pas faire cela tout seuls et nous allons devoir donc essayer d'avoir une certaine influence auprès de nos institutions démocratiques. C'est quelque chose que nous devrions être capables de faire entre ce mois d'octobre et le mois de mars, et la société civile a choisi des représentants parmi la population pour pouvoir surtout présenter et afficher les alternatives. Nous avons une certaine expérience. Nous savons que cela n'est pas du tout facile, mais nous pensons que c'est malgré tout faisable. Et nous allons donc sans doute faire des progrès, tout du moins essayer d'avoir des déclarations publiques qui montreraient la direction dans laquelle nous voulons nous voulons aller et qui devraient refléter et manifester les voix des gens. C'est un enjeu donc de notre forum que j'aimerais mentionner. Et nous pouvons donc revenir sur cette question un peu plus tard. Merci. Euh, Est-ce que je peux euh, répondre à cette question? tenter Oui, allez-y, madame. Allez-y. Yeah, yeah. Oui, madame, vous pouvez répondre. Allô? Yes. OK. Ok, merci beaucoup. Alors, euh, je voudrais juste dire, préciser, je voulais juste préciser qu'on qu ne commence pas là à organiser le, le, le Forum Alternatif Mondial. On a commencé depuis un bon moment. Et des euh, euh, organisations comme euh, Blue Planet, euh, Est partie. Ma connexion était partie. Alors, ce que je disais, c'est qu'on n'a pas commencé à organiser le Forum Alternatif Mondial maintenant. On a commencé depuis un bon moment maintenant avec Blue Planet, PSI et d'autres organisations. Et comme je l'avais dit tout à l'heure dans mon intervention précédente, nous avons recruté une coordonnatrice locale qui sera chargé de regrouper toutes les actions qui se feront au niveau local, qui sera chargé de voir les associations qui sont prêtes à, à, à nous rejoindre euh, pour l'organisation de ce forum euh, alternatif. Et j'ai le plaisir de, de voir euh, euh, un, un, un jeune... Euh, euh, le président d'un mouvement de jeunes qui sont très intéressés par la question de l'eau. On a discuté à Montière et hier ce, ou ce matin, je l'ai invité pour, pour qu'ils voient un peu comment ça se passe. Eux aussi seront certainement prêts à nous rejoindre euh, dans ce forum alternatif. Juste pour dire qu'au niveau du Sénégal, les choses commencent à bouger. On est en train de prendre contact, on est en train de faire des actions. C est, c est, et, et euh, Je ne dirais pas qu'on sera 100 prêts euh, pour mars mai, euh, ne vous inquiétez pas, on est en on est on est on est en bonne voie pour associer, pour, euh, pour organiser les associations les associations euh, locales. Pour un peu revenir sur la question sur euh, euh, les solutions sur l'agriculture, je voulais juste vous, vous vous dire une chose au Sénégal, euh, nous sommes l'un des rares pays où euh, certains agriculteurs qu'on appelle des maraîchers qui cultivent les légumes sont, utilisent l'eau de Suez, l'eau de l'eau privée. Ils n'utilisent pas l'eau de, de, de la pluie qui est recueillie, non. Alors que aussi, ça c'est un manque à gagner parce que nous, la population n'a pas suffisamment d'eau à boire et une partie est donnée à l'agriculture. Je ne dis pas que l'agriculture n'est pas importante. Bien sûr, c'est très important, mais trouver une autre solution à l'agriculture, c'est-à-dire recueillir par exemple, l'eau de pluie euh, qu'on a en hivernage cette année, on a eu extrêmement, énormément d'eau. Recueillir cette eau, prêter cette eau, stocker cette eau quelque part, utiliser cette eau qui est gratuite pour l'agriculture. Donc, donc, ce sera un, un, des revenus gratuits pour, euh, euh, en tout cas, euh, l'agriculture. Les, les produits agricoles seront moins chers pour le panier de, de la ménagère et pour autre chose aussi, reverdir euh, Dakar et le Sénégal, c'est important. Mais que ce ne soit pas l'eau qui est destinée à la population, ce pas l'eau potable qui est destinée à, à la boisson, à l'utilisation quotidienne des ménages qui soit utilisée pour l'agriculture, parce que c'est ce qui se passe dans la zone des Niaye une grande partie allant de Dakar jusqu'à Saint-Louis. C'est l'eau qui est destinée à la population, qui est donnée aux agriculteurs. C'est aussi euh, des alternatives qu'il faut voir avec ces maraîchers, avec le gouvernement, et, euh, et, et voilà, pour répondre rapidement à ces questions. Merci. Faiza, voulez-vous prendre la parole? Oui, bien sûr. Est-ce que je peux? Oui, allez-y, madame. Merci. De notre côté, nous avons aussi travaillé avec Blue Planet Project depuis le début, lorsque les débats ont commencé lors d'un forum alternatif, un seul, et c'est la première fois que notre organisation a participé. Nous avons élaboré un plan à cinq cinq mois, un plan qui existe encore maintenant, en fait, et ce que nous sommes en train de faire, c'est des ateliers pour sensibiliser à, à, à l'égard de ce forum alternatif pour que les communautés se rendent compte de l'importance de euh, s'impliquer, d'y participer. Nous avons des organisations, des communautés avec lesquelles nous allons travailler concrètement pour qu'il y ait vraiment cette sensibilisation et conscience publique. Pendant la semaine du forum, nous aimerions avoir quelques activités spontanées sur le terrain ah, dans la ville du Cap et aussi à Johannesburg pour pouvoir comme cela avoir un certain impact auprès des communautés et pour leur montrer aussi la solidarité pour vraiment manifester que nous en avons marre de ces grands preneurs de décisions qui ne savent rien au sujet des gens et de la société. C'est pour cela que nous allons faire de notre mieux pour que le terrain soit fécond et pouvoir donc transmettre notre message euh, lors de ce forum aussi. Nous voulons vraiment que le forum sente notre impact euh, aussi. Merci. Merci beaucoup, Faiza. Il y a une question en ligne que Martine va lire. Oui. Et il y a plusieurs questions qui ont été posées, mais euh, le chat du Zoom, oh, bon, quelqu'un y a déjà euh, répondu. Il y avait peut-être une dernière question qui n'avait pas de réponse. Oui. Alors, c'est une question de Margaret Marion Stewart. C'est une question pour Faiza. Elle vous remercie pour cette présentation vraiment du fond du cœur. Et la question est, avez-vous la possibilité de compter sur l'assistance juridique pour faire du plaidoyer en votre nom et ceux de vos collègues Oui, j'ai vu cette question. Merci beaucoup de l'avoir posée une fois de plus. Je suis désolé si je n'ai pas répondu moi-même. En ce moment, nous sommes... Dans des, pour parler avec des organisations et des institutions qui nous offrent une assistance juridique gratuite. Et dans la plupart des cas, nous avons, oui, besoin de cette assistance juridique, surtout dans la législation pénale, parce que souvent, on nous criminalise et notre cas devient donc un cas pénal plus qu'un cas civil. C'est un cas de droit humain. Lorsque nous agissons à échelle individuelle, cela devient une affaire individuelle et donc une affaire pénale. Euh, évidemment, dans notre campagne, nos stratégies, euh, la stratégie est de trouver le soutien légal nécessaire pour notre cause. Euh, évidemment, euh, surtout la possibilité donc d'offrir un soutien à ces personnes qui sont euh, démunies. Et nous savons que nous sommes ici dans une grande bataille. Nous sommes en train ici de naviguer sur des eaux euh, troubles et dangereuses, et oui, nous sommes en train de rechercher cette assistance juridique en fin de compte parce que euh, les autorités locales, les gouvernements locaux, les collectivités locales, elles se... Elle tire profit de cette situation et donc, ils ne nous aiment pas trop. Ils essayent de nous rejeter. Ils nous considèrent des créateurs de problèmes et donc, cette assistance juridique est indispensable. Même dans notre association, nous avons des comités et un de ces comités se centre sur. C'est le comité de euh, l'autodéfense, de self-defense. Euh, C'est un, un comité donc qui aide les activistes qui se sentent menacés par la police, euh, par les brigades et les gendarmes euh, du trafic donc euh, qui contrôlent la circulation, des activistes qui sont attaqués. Et donc... Euh, nous n'avons pas seulement besoin d'assistance juridique par rapport à cette lutte que nous menons à bien pour montrer au gouvernement que c'est eux les criminels et pas nous, mais nous avons aussi... Besoin de cette assistance juridique pour protéger les activistes lorsque ils osent pousser les frontières et donc ils sont perçus par les entités et les institutions comme des criminels. J'espère avoir répondu à votre question. Merci Faïza de ce que vous venez de dire. Je vais écrire un Je vais vous lire un commentaire de Mireille du projet du Blue Planet project et je vais essayer. Euh, je vous demande que nous sommes un petit groupe avec des ressources limitées. Les, la façon de d'avoir plus de retombées de notre travail, c'est d'avoir plus de personnes et aussi du soutien financier en... Euh, donc... Euh, nous vous invitons à, à apporter de, nouveau, de nouvelles idées. Nous avons un groupe de recherche qui, qui travaille dans ces idées, mais à nouveau, il s'agit d'un petit groupe avec des capacités limitées. Et pour clore, vous veux dire qu'aujourd'hui, dans le mouvement européen de l'eau, nous avons décidé de créer un groupe de travail pour voir comment nous allons adhérer à cette solidarité internationale aux au femmes. Donc nous pouvons continuer à être en contact avec, à travers ce Blue Planet Project, et, euh, et voilà. Donc il faut marcher, euh, il faut se diriger au FAMA 2022. Merci à toutes. Je crois que le débat a, a, été, euh, a été court, mais sur le chat sont euh, consignés quelques contrats, quelques contacts qui peuvent être utiles pour vous. Merci beaucoup.